Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je vous la promets, ça fait longtemps que je vous en parle, et je suis très heureux de pouvoir vous dire qu'on se retrouve aujourd'hui pour le 9 épisode de The Story consacré à la création de Nike. Je tenais tout d'abord à vous remercier hein, que je vous parle de LAN, de FACE, de Paris Sportif ou autre. Vous êtes toujours au rendez-vous et c'est cool pour moi d'avoir une liberté comme ça de choix dans mes sujets. Ça me permet d'essayer de vous proposer des contenus toujours plus qualitatifs. Donc, main sur le cœur, hein, c'est grâce à vous. Et cette rentrée ne veut pas seulement dire que vous avez découvert un emploi du temps absolument à chier ou retrouver votre horrible travail dans un open space. Ça veut aussi dire que je vais pouvoir reprendre le rythme habituel de sortie des Z-Stories. Donc, à savoir un par semaine, quatre par mois, on se retrouvera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 Bref, aujourd'hui, on va parler de Nike, la légendaire marque américaine à la virgule. Une icône dans le monde du vêtement, du sport, du streetwear, bref. Présente absolument partout, la marque est une véritable icône hein, qui a su traverser les âges depuis les années de sa création. Et vous me connaissez dans les histories j'aime bien mettre une petite partie BFM Business où je vous donne pas mal de chiffres, histoire de se rendre compte de l'ampleur de la marque. Donc Nike, c'est 39 milliards de chiffres d'affaires en 2019, deux fois plus que leur chiffre d'affaires qui était, je crois, de 10%. 18 ou 19 milliards en 2009. En conséquence, du coup, Nike emploie 76 000 personnes dans le monde en 2019, ce qui est également un peu plus de deux fois plus que les 36 ou 37 000, il me semble, qu'ils avaient en 2009, tout ce beau monde se répartit dans plus de 1100 magasins. Hein et Alors oui, je sais, vous allez me dire, mais Zach, les 76 000 euh, employés ne sont pas répartis dans 1100 magasins, il n'y a pas que des gens en magasin, mais c'est bon, hein, tu as compris ce que je voulais te dire. En termes de chiffre d'affaires, si on prend que celui qui est généré par les chaussures Nike, c'est une dictature, un mastodonte, vous pouvez le voir sur ces graphiques. Nike fait deux fois plus de chiffre d'affaires euh, sur les chaussures que Adidas, dix fois plus que Puma et dix fois plus qu'Azix. Et 23 fois plus que Under Armour, mais bon, eux, personne ne les connaît, ils sponsorisent Juste même fils de paille, merci pour toi. Oh Alors ça va, je rigole, je rigole. Et surtout, Nike possède pas mal de perspectives d'évolution. Hein. Elle est première dans pas mal de régions du monde, notamment l'Amérique du Nord, vous, vous doutez bien. Mais en 2019, la marque a vu son chiffre d'affaires en Chine progresser de plus de 20%, ce qui est assez énorme de se dire que sur un marché d'un milliard de euh, personnes, il y a encore de la perspective. Et c'est la preuve que leurs campagnes de pub qui mènent là-bas sont euh, efficaces. Hein. D'ailleurs, je vous invite à voir regarder un petit extrait des différentes pubs de Nike China. Je trouve que c'est assez stylé. Et maintenant que vous avez toutes ces informations en tête, je pense que vous êtes prêt à écouter l'histoire de la genèse de Nike. Nike voit le jour en 1971 dans l'Oregon de la collaboration de Bill Bowerman, Phil Knight et Jeff Johnson. Mais ceci dit, les créateurs n'en sont pas à leur coup d'essai. En 1964, Bill Bowerman ainsi que Phil Knight, qui étaient ensemble à la fac et pratiquaient l'athlétisme ensemble, lancent Blue Ribbon Sports, qui est une marque qui importait des baskets venues du Japon pour pouvoir les revendre aux états unis Ils ont pris cette décision de créer celle-ci, car à l'époque, ils accusaient les baskets qui étaient vendues de ne pas être très qualitative et un petit peu cher. Ils ont donc noué un partenariat avec la marque Onitsuka Tiger dont ils importaient les produits pour les revendre. Et petit coup du sort, hein, car Onitsuka Tiger est devenu un peu plus tard ASICS et la Onitsuka Tiger Corsair, qui était un des produits phares vendus par Blue Ribbon Sport qui est devenu Nike après, a servi à inspirer Bill Bowerman dans la réalisation de la Nike Cortez. Et la boucle de Blue Ribbon Sport sera bouclée en 2020 car Nike va lancer une collection spéciale Blue Ribbon Sport avec l'ancien logo, machin, etc. et qui sera dédié au running pour pouvoir faire un petit peu un clin d'œil aux origines de la marque et reprendre un petit peu l'ancien truc, enfin bref, c'est un petit peu stylé, j'ai vu les produits, c'est cool. Donc en 1971, après avoir commercialisé pendant des années des chaussures provenant du Japon, Bill Bowerman ainsi que Phil Knight, après s'être associé avec Jeff Johnson, décident de rebrander leur marque, passer de Blue Ribbon Sport à Nike, et de stopper leur dépendance vis-à-vis -vis des produits nippons pour pouvoir développer et revendre leurs propres produits. Le nom de la marque proviendra de Jeff, qui s'est inspiré de la déesse grecque de la victoire qui s'appelle Nikkei, je sais pas si c'est la bonne prononciation ou quoi, mais n i k -E. Et le fameux logo Swoosh, là, à la virgule, a été réalisé par une étudiante en art du nom de Caroline Davidson, j'ai failli buguer, <rire> pour la modique somme de 35 dollars. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir à l'écran, le logo aura subi de nombreuses évolutions au fur et à mesure des années. Pendant près de 20 ans, le logo aura gardé le nom de la marque avec la virgule, puis en 1995, c'est devenu le logo qu'on connaît tous, hein, avec simplement la virgule. Caroline sera d'ailleurs reconnu pour son travail un peu plus tard parce qu'en 1983 les dirigeants de Nike lui ont offert une bague sertie de diamants avec le logo qu'elle a créé dessus et lui ont offert pas mal d'actions de la société euh, qui était rentrée en bourse en 1981 deux années avant. On revient donc au premier succès de la marque hein. à l'époque le marketing n'était pas pareil il n'était pas fait de la même manière que maintenant il n'y avait pas d'aussi grosse campagne de pub où on ne passait pas nécessairement par Instagram des influenceurs tout ça tout ça c'était beaucoup plus rustique et leur équipe était bien rodée tandis que certains et notamment Notamment Bill Bowerman était dédié à tout ce qui était athlétisme, réalisation de produits, innovation, etc. Jeff Johnson, quant à lui, était un commercial, comme on pouvait en voir à l'époque, qui prenait son camion pour aller essayer de présenter les produits et les vendre dans des stades auprès d'athlètes professionnels et pour en faire la promotion. Mais quand on parle de produits, quel produit Et ce premier produit qui mettra Nike sur le devant de la scène s'appelle la Nike Cortez. Conçue par Bill, cette chaussure possédait une grosse innovation, c'était une semelle crantée qui permettait en gros aux athlètes de pouvoir mieux amortir les chocs quand ils couraient et rebondir, ce qui était beaucoup plus efficace que les chaussures qui étaient vendues à l'époque. Et assez logiquement, la paire qui était destinée aux athlètes a été adoptée par ces derniers, et c'est pas étonnant du coup qu'en 1972, on a pu retrouver Steve Prefontaine, qui était un athlète américain, qui portait la Nike Cortez lors de sa victoire lors de l'épreuve du 5000m lors des JO de Munich 1972 un an après la sortie de la marque, tu as direct un athlète qui gagne une épreuve des JO avec. Je te laisse imaginer le boom marketing que ça a représenté. Donc instantanément, un Nike se retrouve propulsé sur le devant grâce à cette basket et enchaînera juste derrière avec d'autres chaussures qui ont été de grands succès. Je pense notamment à la Nike Waffle. Nike Waffle, Waffle, hein, désolé pour la prononciation, ça veut dire gaufre en français et en fait c'est un petit clin d'œil à la semelle qui est faite en fait avec de la mousse qui est une sorte d'innovation qui est issue en gros, c'est une sorte d'évolution de la Cortez qui a été utilisé par pas mal d'athlètes américains, je vous laisse voir, hein. il y a des photos où on les voit avec tous au pied euh, des grosses waffles. Ça aurait été une nouvelle innovation imaginée par Bill et qui sera un énorme carton. Et la même année, ils ont également sorti la Nike Blazer, leur première basket dédiée aux basketteurs. Autant vous dire que quand vous voyez ces modèles qui sont maintenant très très très connus plus de 50 ans plus tard, tu te dis que 1973 ça aurait été une année charnière pour la marque. D'ailleurs en parlant de sportifs, on peut se dire qu'ils ont vu le filon de loin. Si je vous dis Nadal, CR7, Lebron James ou alors Tiger Woods, vous allez me répondre « Mais Zach, tu fais que citer des sportifs connus que la marque sponsorise. » Ok, d'accord, très bien. Et maintenant si je vous dis Stasi, je suis pas sûr qu'il reste beaucoup d'entre vous qui feraient les marioles. Car Stasi est le premier sportif sponsorisé par Nike, c'est un tennisman roumain, il l'a été dès 1972, et donc l'année de son sponsoring par Nike où il utilisait les produits etc, le type était premier ATP, donc c'est le classement des tennisman, et a remporté l'US Open Excusez-nous du peu. Et c'est via cette stratégie de sponsoriser des sportifs reconnus mais également performants que la marque va asseoir sa légitimité et développer son succès. Mais cependant, hein, la virgule, comme je vais me permettre de l'appeler, n'a pas construit son succès que via ses stratégies marketing, mais aussi et surtout ses innovations. Et celles-ci ne passeront pas nécessairement que par Bill Bowerman, mais également par un dénommé Frank Rudy. Et c'est ainsi qu'on se retrouve dans les années 70. La Nike Waffle est un vrai succès, la semelle en mousse, a été très démocratisée et un peu reproduite de partout. On ne l'a trouvé plus que chez Nike. Et ce, ce cher Franck Rudy, toqua un jour à la porte de Adidas pour leur proposer une idée. Il était persuadé qu'au lieu des classiques semelles en mousse qui étaient maintenant adoptées de partout, il était préférable de euh, remplir ces semelles de cellules de gaz pressurisé et que ce serait plus performant et meilleur pour l'athlète de pouvoir avoir ça et que ça constituerait du coup un vrai changement et donc une innovation. Adidas euh, ne lui répond pas, lui met un vent, lui ferme la porte à la gueule, mais Nike ont senti un petit peu le filon, l'ont écouté donc ont collaboré avec lui pour développer la Nike Tailwind qui est une version d'une chaussure encore très connue à l'heure actuelle qui a été sortie en 1978. Enfin, elle a été surtout testée lors d'un marathon, je crois, à Hawaï, si je dis pas de bêtises, en 1978. Là-bas, ils ont euh, eu quelques petits soucis avec la basket, hein. donc du coup, ils ont continué son développement, son innovation et elle est sortie auprès du grand public l'année d'après, en 1979. Et La Nike Tailwind est la chaussure qui va lancer un petit peu la gamme R chez Nike car juste après la Nike Tailwind, en 1982, il y aura la. La sortie de la Nike Air Force One, la très très très connue. Hein. Et quand il n'est pas rare en 2020, c'est à dire plus de 35 ans plus tard, d'encore croiser des Nike Air Force, tu te dis que d'une l'innovation ainsi que l'idée de ces baskets, était une réussite. D'ailleurs, pour la petite histoire, la Air Force sera retirée des ventes au bout de un an après sa sortie, avant d'être réintroduite en 1986 sous la pression de plusieurs vendeurs de magasins Nike qui pensaient que ce serait une bonne idée de la reprendre, de la revoir. Nike leur a renvoyé 1200 euh, baskets qui sont partis euh, comme une bouchée de pain. Et c'est dans ces années-là que Nike va réussir à shipper Michael Jordan au nez à la barbe de Adidas. Hein. Michael Jordan était peut-être un petit peu plus intéressé à l'époque pour aller chez Adidas. Wesh, ouais, les giga L'ultra Zach Nani nous a demandé une anecdote sur Nike. Zach Zer, elle va lui balancer ce savoir-le-qualité. Bye-bye! Et je pense que Nike ne serait pas, enfin la marque ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, sans Jordan. C'est passé à très très très peu de choses. À l'origine, Jordan il est fan d'Adidas. Genre moi je suis fan d'Adidas, donc euh, j'ai grave le seum de cette anecdote-là. Il est grave fan d'Adidas. Quand il était au collège, il jouait en Adidas. Il a joué vite fait en Converse, vite fait en Nike. Et en fait, quand il est parti à la draft, toutes les marques elles l'ont approché, dont Nike. Ils l'ont même fait venir sur le campus. Ils ont amené ses parents. Ils lui ont montré tout ce qu'ils avaient et tout pour l'impressionner. Ils lui ont proposé un contrat. Et en fait, lui ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le contrat. Il est parti voir son contact chez Adidas et il lui a dit ouais écoute, moi je kiffe la marque. Si vous vous approchez un tout petit peu de ce que Nike propose, moi je signe chez vous direct. Sauf que Adidas, ils ont décidé que Jordan n'était pas assez important pour eux et qu'ils ne voyaient pas comment ils allaient développer leur marché avec lui. Donc ils ont refusé. Ah! Au final, il l'a signé chez Nike. Ils ont fait la Jordan 1. D'ailleurs, il y a une anecdote très cool sur la Jordan 1 que je vais raconter juste après. Et en fait, la première année, quand ils ont lancé la Jordan Brand, ils se sont dit, on va faire 3 millions de ventes sur 3 ans. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait 126 millions de dollars juste la première année. Et ça, c'est en grande partie grâce à la force de frappe première de Nike qui est la communication. En gros, la première paire que Jordan 1 a portée, c'est la Jordan 1. À Skip, il aurait pris des amendes de 5000 dollars à chaque fois qu'il l'a portée. Sauf qu'en fait, il se trouve qu'il n'y a aucune preuve de ces amendes. Et le seul avertissement qui existe, il date de octobre 84. Et la paire à ce moment-là, elle n'existait pas encore. Donc en fait, il portait la Airship. Donc c'est une paire qui ressemble énormément à la Jordan 1. Et il l'a portée pendant les matchs d'entraînement. Il l'a jamais portée en match officiel. Donc c'est totalement un mensonge. Mais quand ils ont capté que la Ligue, en fait, il n'était pas chaud pour voir ses paires parce qu'en fait, elle ne respectait pas le code couleur de la NBA, bah direct ils ont foncé dans le truc. Et ils ont inventé cette histoire de, euh, de paire bannie, en fait. Et tout le monde a marché dedans. Et maintenant, la Jordan 1, c'est une des paires les plus iconiques. Donc franchement, même si je suis pas de la Team Nike. Bien joué à eux pour tout ça. Mon BGZAC, merci de nous avoir invités. Que du love sur Watt. Pour nous retrouver, rendez-vous sur tous les réseaux Camino TV. On va vous balancer toutes les news, sneakers, mode, jeux vidéo, tout ce qu'il y a. On est ensemble. Que du love. Thanks. Et ces années-là seront globalement une sorte de golden era pour Nike, parce que en 1987, ils vont sortir la première Air Max One développée par Tinker Hadfield, hein. donc c'était un de leurs ingénieurs qui a eu cette idée, et bon, quand on voit maintenant le succès des différents Air Max, on se dit que c'est quand même quelque chose de ouf. Et il y aura également eu la genèse de leur slogan « Just do it ». Just do it a été créé par une agence de pub de l'époque et quand on sait d'où ça provient, on en rigole un peu parce que le Just do it a été inspiré par Gary Gilmore qui a été un condamné à mort et qui juste avant de son exécution a prononcé les mots Let's do it. Oui, l'agence de pub qui était euh, engagée pour pouvoir prendre un nouveau slogan à Nike a pris le Let's Do It d'un condamné à mort pour en faire un Just Do It. Mais tout n'a pas été rose chez Nike, loin s'en faut. En 1998 sort le documentaire The Big One produit par Michael Moore. Un documentaire qui visait à dénoncer les pratiques des grandes sociétés, notamment en termes de respect du code du travail ou alors du travail de l'enfant. Et Nike s'est pris ce documentaire en plein dans la gueule. Ainsi, on y apprend que dans les diverses usines de la marque, dans le monde, hein, Beaucoup d'employés ont été forcés de travailler plus de 80 heures par semaine, hein, un rythme absolument dingue, 7 jours sur 7. On peut également y apprendre que des enfants étaient payés 15 centimes par ballon, ce qui a donné notamment cette photo qui avait fait le tour du monde à l'époque. On y apprend également que 350 chaussures n'étaient rémunérées que 40 dollars dans les usines indonésiennes à des personnes qui travaillaient plus de 10 heures par jour pour les réaliser. Que beaucoup ont été maltraités ou alors ont subi des pressions pour ne pas qu'ils puissent poser des congés ou alors faire grève et j'en passe et des meilleurs. Tout ce que j'ai cité aura donné lieu à de nombreuses grèves dans plein d'usines de Nike dans le monde suite à l'apparition du documentaire The Big One que ce soit en Chine ou au Vietnam et avec euh, du coup des revendications allant de l'augmentation de salaire à la baisse du temps de travail ou alors plein d'autres choses dans le genre. Et plus récemment encore Nike s'est fait épingler par euh, avec plein d'autres multinationales hein, que ça allait de H&M à Siemens à Microsoft ou alors même Adidas par un think tank australien qui a rendu un rapport hyper détaillé qui montrait que c'est grandes multinationales avaient recours en Chine à plusieurs fournisseurs qui possédaient dans, en leur sein des travailleurs forcés Ouïghours. Et donc au total, d'après ce rapport-là, ce serait plus de 80 grandes marques internationales qui utilisaient ces usines-là. Hein. Donc euh, les travailleurs Ouïghours, euh, juste pour vous dire un petit peu, étaient placés par le régime chinois dans des centres de formation professionnelle visant à arrêter l'intégrisme religieux. Ça, c'est la euh, version chinoise. Tu sens le bullshit à 100 000, hein, j'ai pas besoin de dire plus et était parqué dans ses camps ramené en bus dans les usines était forcé de travailler toute la journée sous la contrainte était surveillé menacé mal payé voire pas payé voire logé dans des dortoirs bref des conditions absolument horribles pour réaliser du coup des vêtements qui étaient portés par euh, vous moi euh, tout ça tout ça car bon on peut critiquer les réseaux sociaux pour bien des choses hein, j'ai été le premier à le dire des fois les réseaux sociaux ça casse les couilles des trucs comme ça mais s'il y a bien un truc qui constitue un point positif avec ces mêmes réseaux sociaux c'est que sur certaines causes comme ces celle-ci, ça fait effet caisse de résonance pour pouvoir du coup s'informer et apprendre des choses sur des sujets dont on n'aurait pas forcément entendu parler dans les médias traditionnels ou en tout cas on n'aurait pas saisi l'empereur de ces problèmes là. Après de là à dire que ça va changer les choses, j'en doute. Hein. Moi-même je suis le premier à porter du Nike, je suis loin d'être irréprochable et j'utilise pas mal de choses issues de ces sociétés qui utilisent ces usines là. Je ne sais pas si les différents appels au boycott vont fonctionner ou vont changer quelque chose. Mais au moins, ça permet au grand public d'être au courant de tout ça, et je trouve que c'est pas plus mal. Donc voilà, voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Elle m'a pris beaucoup de temps et j'ai pas pu tout dire au niveau de l'histoire, hein, parce qu'elle était très très riche et assez fascinante. Si vous-même, vous avez des anecdotes à propos de Nike, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourrait peut-être apporter également de la chose, quoi du Contenu. Je tiens à citer et remercier les différents sites francophones qui ont fait un énorme travail de documentation sur lequel j'ai pu m'appuyer pour réaliser cette vidéo. Hein, donc euh, je me permets de les citer à l'oral euh, Yard Media, Sneaker Style, le blog Showsport.com Novetic et CommeunCamion.com tous les articles, toutes les sources sont dans la description, mais je vous fais un petit big up, je trouve que c'est important de citer ces sources dans ce genre de vidéo. Pour ma part, on se retrouve la semaine prochaine pour le dixième épisode de The On évoquera notamment le conflit entre Apple et Fortnite. J'ai pas voulu me sauter sur le sujet à l'époque, il y a quelques semaines, quand on venait d'en entendre parler, parce que je me disais qu'on allait louper pas mal de trucs. Là, à l'heure actuelle, avec un petit peu de recul, on a toutes les informations et on se rend compte de la chose. Et vous verrez c'est encore pire que ce que vous croyez. Pour ma part, je n'oublie pas de vous dire mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, ça me permet de progresser, j'ai envie d'atteindre un jour les 500 000 abonnés, ce serait très très cool, et je vous dis à la prochaine les amis, bisous